C'est là mon ventoil Voici la timios euh, En construction il y aura deux grandes fenêtres Une remorque 3,5 tonnes Une mesure euh, 6 ,60 m 60 et la largeur c'est 2 ,44 m 44. Voilà. Et ce sera le salon. Ouais. Ah voilà. ouais. il faut l'imaginer. On fera une petite terrasse avec une rampe pour que tu puisses passer. De au, c'était comment C'était bien. Oui. On remet ça la semaine prochaine. Suite aux prochaines aventures. Filmer l'avancement. La taille me la taille ni. il Et a quoi qui a été fait depuis la fois passée. Il a, il a fait un logo Volkswagen. Et voilà, donc, euh, elle a bien avancé. On voit que les châssis sont mis. Ouais. Hein on a mis tout le pare pluie, donc c'est toute la bâche noire ouais. pour nos, pour l'étanchéité. Ouais. Et alors on va venir voir par ici. On voit. On voit que tous les châssis sont, la porte. sont mis. La porte n'est pas encore mise, elle est sur le côté là. Il y a tous les câbles qui sont mis. Ouais. Euh, les, les tuyaux pour, euh, ouais, pour, vrai. pour la douche, pour euh, l'évier de cuisine. Ouais. Tout est installé. Et donc ici, là-dessus, là-dedans, on doit mettre un isolant un plancher en bois. ouais Ça, c'est les prochaines étapes. C'est quoi C'est ce que, que Gabriel a fait ouais. En arrondi. Ouais. Pour pouvoir mettre sur le toit. Bernard va vous montrer l'intérieur. L'intérieur. Évidemment, c'est une forêt de câbles. Il y en a partout. Hum, tous les câbles passent à travers les cloisons en bois. Mais évidemment, quand on aura refermé, on ne verra plus rien tu vois, voilà donc je, je vais à l'intérieur donc ici ce sera la future salle de bain alors là, ici, la douche avec les emplacements pour, euh, pour le mitigeur là ici, ce sera une toilette sèche et là, un petit évier, un lave-main. Alors ici, l'emplacement de la cuisine. Là aussi. Et alors, à l'étage, la mezzanine pour mettre le lit. Là, le futur escalier. Martin Oui, moi je trouve que c'est un souhait de projet. Je sais que ça n'a rien à voir avec les voitures. Ça ne fait pas de bruit de moteur disons. Si hein. Ça peut en faire quand on mettra la remorque. Ah, ça c'est vrai. Et bien sûr, on filmera quand on viendra la chercher avec ah, un oui. gros 4x4 pour la tirer. Ouais. Évidemment Vous allez voir qu'on va avoir un film à ce moment-là qui va vous montrer tout ça. Et je vais encore vous montrer ici l'emplacement salon avec euh, encore une petite mezzanine pour faire du rangement. Donc, ici on a une vue un peu plus d'ensemble. Voilà, donc ici vous avez une vue d'ensemble de la tiny l'arrière avec la petite fenêtre de la salle de bain et là une vue de côté et voilà salut Martin je suis tout en haut et donc voilà ici vous avez la vue du dessus bien sûr maintenant elle est un peu noire la semaine prochaine, on met le bardage. Ce sera déjà plus joli. Petite vidéo euh, pour montrer l'évolution du chantier. Je, je trouve que c'est vraiment chouette, ça avance bien. Il euh, y a la fée lumière euh, qui s'est invitée euh, euh, dans la alors, alors Le tuon plancher, en ben, il attend d'être posé. J'en profite pour vous donner une petite publicité là, du brasseur euh, qui est à côté. L'aphrodisiaque, très bonne bière. Voilà. Donc on a, fait, on a installé le chauffe-eau qui n'est pas encore accordé. Il est un petit peu imposant, mais bon voilà, tant pis, euh, deux ans de bain. Il y, a, il y a un futur évier qui va venir ici, un évier inox. Donc la douche, bah, il reste à, à mettre les parois et faire la finition. Une future toilette sèche Donc j'attends d'avoir la battante Où c'est pour faire le trou Hauteur électrique un peu plus euh, d'ensemble Alors ça bosse ici Et les machines évidemment Et donc on va monter à l'état. L'escalier aussi l Escalier avec euh, Avec des portes, euh, portes. Il n'y a pas encore les poignées Les tiroirs donc. Là, Il ne s'est pas encore fixé donc les portes, les tiroirs, donc en fait c'est un escalier armoire, et donc on va monter en haut, et là, ben, la mezzanine, voilà, éclairée, super, et peut-être qu'on va pouvoir faire une petite vue du dessus, voilà, donc ça a bien changé, la douche, qui est presque terminée et comme ça on a une vue d'ensemble facile oh, des ah. ça fait neuf. 9 Vous voyez la tac de cuisson qu'on a installée à Taini. C'est une tac au gaz. Euh, la bonbonne n'est pas raccordée, donc je ne sais pas vous montrer le gaz. Les plans de travail, je les ai réalisés moi-même avec euh, du Douglas, euh, l'âme les coller. Les meubles de cuisine euh, sont, ce sont des kits que j'ai achetés et que j'ai personnalisés. Concernant la porte, euh, bah, la porte, elle est en double vitrage euh, et elle s'ouvre vers l'extérieur pour avoir plus facile le grand jour est enfin arrivé, le jour où vous allez voir le déplacement de la Tyneos. Oh, C'est magique. C'est ah, filmé, oui! C'est le grand départ! Ouais! Alors, comment tu te sens? Tu te sens euh... Un peu, de, un peu oui. dans tous les sens! <rire> Content! Ah bah ben oui, ravi évidemment! Il y a longtemps qu'on attendait ça. Hein. Je ne t'ennuie pas comme ça Martine Pas du tout. Martine, c'est la première fois qu'elle conduit une voiture. Ça va Ça va, oui, elle roule toute seule. <rire> et pour finir c'est la taille d'un camion quoi. oui attends quand elle sera dans ton jardin on avance quand même oui, oui. on est à du 5 ans De Bernard, hein, Martin Ah oui, hein. Un petit peu. les secondes qui défilent. Oui. C'est une protée de l'image, Florence. <rire> je fais ce que je peux, mais euh, c'est bon. C'est bon chez moi là. Hop. Ah oh, qu'est-ce qu'il fait Il y a un problème ou quoi Ok Oui Mais <rire> on arrive à flipper. Fais le commentaire, Martin. Hors de la panique. prends une classe, un bout de cristal non, Je peux faire un café à la maison Ah tu veux celle-là ici Oui, oui. Ouais. Ok, vas Il faut la tourner un peu plus alors. Voilà. Elle va me servir de qui J'espère pour toi que non Mais en fait, elles viennent pour accueillir la tani. Mais comme elles sont gentilles. Il y a des taupes dans la groupé. à grouper. Je suis très déçu. <rire> ah, ah oui, élimination finale. Il dort peut -être. Ouais, c'est Il dort. Il dort. Il dort. tempérament d'acier hein, pour... <rire> mon <Maman, évidemment. rire> moment d'amour. C'est <rire> mon moment pour photographier les gens. Il y a beaucoup <rire> de bus. Oui, oui, oui, c'est mon <rire> <rire> un tout petit peu sur le côté. Oh, hey yeah on est rester comme ça wouh il est resté Ah ouais c'est super impressionnant! dans la taille. Et t'as vu, Martin, est, tu es dans la, dans la taille. Hein Ça, c'est chouette. Hein oui. Et donc, euh, regarde. Ici, ah ben maintenant, magie. Ça coule. Alors, ici aussi, la petite salle de bain. Il y a encore un peu de travaux, mais. C'est la même chose, l'eau est raccordée, et alors la cuisinière, ça marche. Tout fonctionne. Et alors il y a la chaudière ici, enfin le, le petit chauffe-eau qui est, euh, est raccordé aussi. Ouais. Voilà. Voilà. Assez, donc, voilà. Je peux encore avancer. Ouais, voilà. Voilà. Assez, voilà. voilà. Donc, le chauffe-eau est raccordé et l'eau chauffe. Ouais. Donc tout est bon. Là, on va installer euh, tout ça, tu vois. Voilà. Donc là, il y aura un fauteuil ici. Et puis là, il va y avoir une table ici. Comme ça. Euh, et alors il y a encore la porte aussi que je dois faire. La porte. Voilà. Qui sent, tu vois. Je dois faire un panneau. En fait. Un panneau. Un panneau en bois. qui euh, va faire... Ouais. Le problème c'est que ça va faire du bruit là-dedans. Ah bah... Là. Oui. T'as vu ça, l'invité de marque que j'ai ici Alors Bien, elle, elle est presque finie là. Oui, ah. Et de l'extérieur, elle est comme ça. Oui. Et t'as as vu, vu la ta... belle petite terrasse La bâton WC, comme vous voyez, est faite. Une toilette sèche. Voilà. Le chauffe-eau. Ouais. Le chauffe -eau. Au gaz. Au gaz. Les évier qui ne sont pas raccordés aujourd'hui parce qu'avec le zèle, ouais. il n'a pas su mettre le tuyau il bon, y aura un petit rideau pour cacher les, les robinets hein voilà <rire> et la douche et la douche et la ouais la douche ici je euh... vais allumer ah, le gaz si tu veux Ici, le gaz voilà. pour faire... ça tourne. Voilà. Cuisinière. Alors, il y a un système de, de ventilation. De ventilation voilà. qui est là. Voilà. Alors, euh, la porte puissante, peut-être La porte qu'on n'avait pas filmé la fois passée. Ah, Le panier, les poignées qui voilà, sont mis. les poignées sont vides. Ça fonctionne. Bon, il, il manque le frigo. Il manque le frigo, voilà. mais comme vous voyez, on rentabilise, <rire> on rentabilise tout l'espace <rire> du table. Ouais, la petite table était pas là. Qui, qui n'était pas là. l'escalier aussi hein. voilà. les... donc mmh. alors l'escalier avec les ça je ne sais pas si vous avez les vu avec tous les des... Des... les tiroirs. Des... tous les, les tiroirs tiroir, tiroir, là voilà. et ici il y a une penderie avec euh, des crochets pour mettre vos manteaux ah. euh, mmh. le radiateur un petit radiateur bas d'huile qui suffit pour, euh, pour chauffer pour chauffer Alors il y a un petit meuble ça c'est ça c'est le petit meuble qui est très nouveau et alors il y a le, le lit fauteuil pour faire euh, le couchage en dessous Et si on veut vraiment mais ça, alors, il faut qu'on déplace ce petit meuble ici. Si jamais on a, une, on a besoin d'un deuxième, deuxième lit, ça se coulisse et on met un matelas. Et donc on a un, un deuxième lit, un deuxième couchage. Mais nous, on va dormir en haut dans la mezzanine et Jeanne dormira en bas. Voilà. Et au-dessus, un petit rangement. Et au-dessus, c'est un rangement, oui. Ou un lit <rire> ça peut être un lit aussi, pourquoi oui, pas hein. oui, oui. Franchement, euh, moi je, moi, je dormirais bien là, c'est pas un problème. Uh -huh. ça, ça me fait pas peur. Donc, on a une petite échelle et dormir là au aussi. Uh -huh. C'est possible que je dormirais uh -huh. là peut-être, de temps en temps. <rire> Mais je ne suis pas sûr. Voilà. Ben, j'ai l'électricité, j'ai l'eau. <rire> Heureusement qu'elle est là. Voilà. voilà. Voilà. Donc, conclusion. Con... Tout est bon dans le cochon. <rire> <rire> conclusion. <rire> c'est une belle maison. Il est arrivé quand Ça même. a été long, mais. Voilà. C'était dur de pouvoir venir à l'emplacement. Oui, c'est ce surtout ça, parce ouais. que c'est euh, encore été. Hein. On a mis. En... Ben, avec la semaine que j'ai passée ici en finition. On aura mis deux mois de moins deux mois et demi, à peu près. Voilà, donc, euh, voilà. C'est ainsi que se referme cette vidéo. Merci à toi de m'avoir euh, permis de filmer. Euh... Et voilà. Oui, et moi ce que je peux te dire, c'est que tu as été bien patient aussi. Parce qu'à chaque fois, il fallait aller jusque-là, filmer, revenir, perdre, perdre la vidéo, et puis la récupérer. Oui, hein oui. Donc euh, voilà, c'était une belle aventure. Oui. Mais c'est pas fini, hein. Une belle Alors, aventure qu'elle va continuer, j'espère. Euh, voilà.